Donc, je vous donne la parole sans tarder donc, pour 40 euh, minutes de présentation de vos travaux. Donc, euh, bonjour à tous, merci d'être présents pour la présentation de mes travaux de thèse qui s'intitule Mettre en débat les dates de référence, analyse des représentation des dynamiques paysagères au prisme des services écosystémiques. Je vais d'abord vous présenter le contexte et la problématique de ma thèse. Donc, à l'origine de cette thèse, euh, il y a eu la rencontre entre une équipe de chercheurs et une équipe de gestionnaires de réserves naturelles qui se sont interrogés sur la plus-value scientifique et opérationnelle du concept de services écosystémiques. Et ensemble, nous avons décidé d'appliquer cette réflexion à un terrain, le mont Lozère, et à une problématique, l'équilibre entre paysages ouverts et forestiers. Euh, donc le mont Lozère, c'est un massif granitique qui est situé au sud du massif central. Euh, depuis euh, 2000 ans, les forêts et les paysages ouverts ont fluctué en fonction des activités, de la variation des activités. Donc on trouve des grandes pelouses herbeuses qui témoignent de la permanence du système agropastoral depuis le Xe siècle, ainsi que des plantations, des forêts majoritairement de résineux qui témoignent des grandes politiques de reboisement qui ont été menées à partir du milieu du 19e siècle euh, en réponse à, un système, à la crise du système agropastoral. Euh, mais aujourd'hui, l'augmentation la, de ces forêts fait craindre la, la disparition de cette mosaïque paysagère et des paysages verts qui sont emblématiques et qui sont classés de différentes façons, donc en tant que parc national réserve Man Advisor de l'UNESCO et euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des paysages de l'agro-pastoralisme méditerranéen. Donc euh, ces paysages ils évoluent, euh, on voit qu'il euh, y a une dynamique ligneuse, c'est-à-dire euh, l'évolution des paysages ouverts vers des paysages forestiers, avec euh, différents euh, stades d'embroussaillement de, de, puis d'augmentation de, de la végétation. Et à cette dynamique naturelle s'ajoutent donc des phénomènes, des, des dynamiques de reforestation par plantation et donc finalement on voit que la forêt a augmenté de 30% entre 1970 et 2000. Euh, cette augmentation de la forêt elle est considérée comme problématique par les organismes de gestion qui ont fait de la conservation de, des paysages ouverts ou du moins d'une mosaïque paysagère une de priorité de, de gestion. Euh, cette dynamique euh, donc, euh, de, de ligneuse, elle est loin d'être propre euh, au Mont et dans de nombreux terrains de ruraux en France et surtout euh, dans les terrains montagnes, on retrouve la thématique de la fermeture des paysages. Donc ça désigne à la fois un phénomène matériel, c'est-à-dire cette dynamique ligneuse, et aussi la façon dont il est vécu par les usagers. donc par exemple un sentiment d'oppression ou euh, la crainte de la mort sociale des campagnes. Et donc on voit ici qu'on euh, considère le paysage comme une construction sociale, c'est-à-dire le, le produit des perceptions individuelles et d'une représentation collective qui va transformer une portion de territoire perçue en paysage. Pour bien comprendre cette thématique de la fermeture des paysages, euh, il y a un concept qui va nous aider, c'est celui de l'état de référence. Donc C'est un postulat euh, structurant dans la question de la fermeture des paysages. Donc L'état de référence il est défini comme l'état d'un système qui est utilisé comme comparateur, qui peut être utilisé soit d'une façon descriptive, pour donner du sens aux, aux dynamiques observées, soit d'une façon normative, c'est-à-dire que cet état de référence va être l'état souhaitable de l'écosystème. C'est un concept qui est issu de l'écologie et qui a été diffusé notamment avec euh, la théorie du glissement de, de référence de Bowie. Donc C'est un biologiste marin qui en fait demande aux pêcheurs qu'est-ce qu'ils considèrent comme euh, l'état naturel de euh, l'écosystème marin. Et en fait, il regarde qu'année après année, l'état considéré comme naturel a tendance à s'appauvrir en termes de richesse euh, de biodiversité. Et donc, pour lui, le glissement de l'état de référence, c'est un problème, parce qu'en fait, on va tolérer la dégradation d'un écosystème, et ce, sans même se rendre compte. Dans le cadre des paysages, de, des territoires de montagne, euh, on peut considérer que ce sont les paysages ouverts, euh, l'état de référence. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a par exemple des auteurs qui ont montré sur euh, le massif voisin des bosses, euh, qui a eu un basculement normatif autour des années 70, donc, entre le début du XIXe siècle et euh, du XXe siècle et 1970, on considérait que la forêt était l'état de référence, que les paysages ouverts étaient un état dégradé de cette forêt, et que le pastoralisme en était responsable. Après les années 70, notamment grâce à des apports de l'écologie, euh, on a mis en valeur euh, la richesse de ces paysages ouverts, tant d'un point de vue patrimonial que d'un point de vue écologique. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de basculement normatif. Euh, donc, ces paysages ouverts qui sont considérés comme des paysages de référence, ils ne sont pas statiques, ils connaissent eux aussi des évolutions sur le monde de Et on voit un phénomène d'intensification des paysages agricoles, qui peut se comprendre à la fois par l'évolution des structures de production. On a une transition du système bovin vers le système bovin, euh, du système bovin vers le système bovin. et également une intensification des pratiques. Donc, euh, on voit de plus en plus de dérochage, c'est le fait d'enlever des cailloux de, de granit et de les mettre en bordure de parcelles pour permettre la mécanisation. Et on voit aussi de plus en plus de retournements de prairies, donc c'est le fait de transformer une prairie permanente ou un parcours en prairie temporaire, afin qu'elle soit beaucoup plus productive au fourrage. Euh, cette question de l'intensification des paysages agricoles, elle a été étudiée dans d'autres territoires, pour montrer comment dans les territoires qui étaient, étaient structurés autour de la nécessité de maintenir les paysages ouverts, bah, quand les paysages ouverts changeaient, il y a une restructuration des jeux d'acteurs. Et en fait, euh, ça a ouvert une nouvelle question, c'est-à-dire des paysages ouverts, oui, mais lesquels euh, Pour bien se saisir de ces enjeux, on va mobiliser un autre concept, qui est celui du service écosystémique, et qui est défini comme les biens et les services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être et qui sont classés en trois catégories, donc les services d'approvisionnement, par exemple une prairie va fournir euh, un service écosystémique d'approvisionnement en foin, des services de régulation, donc cette même prairie peut euh, réguler les cycles de nutriments ou l'érosion, et enfin les services écosystémiques culturels, comme la valeur esthétique des paysages par exemple, ou la valeur d'existence de la biodiversité. Et en miroir de ce concept, on mobilise un autre concept, qui est celui de disservice, donc c'est aussi des biens et des services qui sont issus de l'écosystème, qui cette fois vont diminuer ou dégrader le bien-être c'est un concept euh, qui est issu de l'économie et de l'écologie, qui s'est diffus diffusé assez, euh, de façon assez complexe dans les sciences sociales parce qu'il y a eu beaucoup de controverses, notamment sur les valeurs sous-jacentes de risque de marchandisation de la nature par exemple. Mais il y a quand même euh, un courant de, de, de, de chercheurs, notamment en géographie, euh, qui ont mobilisé ce concept euh, pour analyser les jeux d'acteurs ou analyser les représentations. Et nous, c'est dans ce courant qu'on s'inscrit, en ayant une posture critique mais constructive vis-à-vis -vis de ce concept, c'est-à-dire qu'on propose de le mobiliser dans le cadre de la thèse, on le met à l'épreuve, mais on se gardera, vous verrez, un espace pour mettre aussi en avant ces limites. Ce qui va nous intéresser dans ce concept de service écosystémique, c'est de montrer, euh, de mettre en avant les choix qui sont liés aux dynamiques paysagères. Donc, On considère ici que le paysage, c'est un objet complexe, il est multi-usage, il est multi-acteur et il est multi-enjeu. Et ça, on va pouvoir s'en saisir grâce à, à l'idée d'interaction entre les services écosystémiques. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont montré que les services ils étaient en interaction, soit en synergie, on peut les améliorer simultanément, soit antagonistes, c'est-à-dire que euh, dans, euh, sur un même espace et sur un même moment, on n'allait pas pouvoir fournir euh, ces mêmes services écosystémiques. Donc, par exemple, euh, dans le cadre du dérochage et du retournement de prairie, il peut y avoir euh, un antagonisme entre le service d'approvisionnement de foin, qu'on va améliorer grâce à ces pratiques mais on va de façon corollaire dégrader d'autres services écosystémiques, comme la valeur d'existence de la biodiversité ou la régulation des ressources, par exemple. Et donc, en fait, du fait que ces services écosystémiques euh, sont antagonistes, il va y avoir des choix qui sont inévitables. Euh, on ne peut pas tout avoir. Les ressources naturelles, euh, elles sont finies. Euh, on va devoir donc sélectionner euh, lesquelles de ces ressources on souhaite euh, améliorer. Et ça va un, un, induire un renoncement ou une dégradation d'autres ressources et d'autres services écosystémiques. Et donc, c'est des choix qui peuvent être soit individuels ou collectifs, ils peuvent être explicites ou implicites, et ils peuvent être plus ou moins concernés. Donc, c'est vraiment ce lien entre les dynamiques paysagères et les choix qui m'ont intéressé dans le cadre de ma thèse. Euh, et j'ai déployé ma, ma réflexion autour de trois questions de recherche. La première, euh, quelles sont les représent... diverses représentations des dynamiques paysagères La seconde, quels sont les mécanismes sous-jacents aux choix la troisième, comment accompagner les acteurs vers des choix plus concertés, chacune de ces questions euh, étant liées ou pouvez... euh, Pour euh, mettre en œuvre cette réflexion, j'ai euh, déployé un dispositif conceptuel euh, et méthodologique. Donc, Le cadre conceptuel qu'on euh, propose de mobiliser, euh, reprend chacune des trois questions de recherche et mobilise liste les concepts de services écosystémiques et d'états de référence de façon différente vous allez voir. Donc en fait, on va mobiliser d'abord euh, ces deux concepts dans une optique constructiviste, c'est-à-dire qu'on considère que les services écosystémiques et les états de référence n'existent pas en soi, ils existent dans une mesure où ils sont perçus par des acteurs. Et de fait, il peut y avoir différentes perceptions euh, de ces services et de ces états de référence. Et du coup, en montrant euh, ces, ces divergences de perceptions, on va pouvoir faire émerger euh, différentes enfin, représentations des dynamiques paysagères. En ce qui concerne euh, l'analyse des mécanismes sous-jacents aux choix sociaux, on va analyser les jeux d'acteurs grâce au cadre des trois i C'est un cadre qui est issu de l'économie institutionnelle et qui propose d'analyser trois dimensions qui sont habituellement cloisonnées dans l'analyse. C'est les intérêts, les institutions et les idées. Donc, plus particulièrement, euh, on considère ici euh, des services écosystémiques qui sont euh, en interaction, qui peuvent être soit antagonistes, soit en synergie. Et on va voir qu'il y a trois types d'acteurs qui gravitent autour de ces services. D'abord, les fournisseurs qui peuvent coproduire, dégrader ces services, les bénéficiaires, qui et les acteurs intermédiaires qui peuvent, euh, par leur action d'animation, d'information ou de régulation, euh, réguler soit la fourniture, soit l'accès à ces services. Euh, cette mise en évidence des, des interactions entre services et des acteurs qui gravitent autour va nous permettre de révéler les choix euh, qui sont liés aux dynamiques exagères. Et on va ensuite analyser euh, de quelle façon les intérêts peuvent orienter ces choix, euh, comment les institutions les régulent, et comment, de façon euh, sous-jacente et parfois implicite, les idées peuvent sous-tendre euh, ces choix. Et enfin, en ce qui concerne euh, l'accompagnement vers des choix plus concertés, on mobilise le concept de service écosystémique pour favoriser les apprentissages, puisqu'il y a plusieurs auteurs qui ont montré que ce concept pouvait aider à avoir une représentation plus systémique, ou euh, à favoriser le dialogue entre les parties prenantes, ou à avoir une meilleure prise de conscience des interdépendances. Et enfin, euh, cela va nous permettre de mettre en débat l'état de référence donc la proposition de, de cette thèse, puisqu'il y a plusieurs auteurs qui ont montré que euh, les divergences de représentation de l'état de référence n'étaient pas toujours bien prises en compte dans, les, dans la gouvernance des paysages. Euh, en ce qui concerne les méthodes, j'ai mobilisé trois types de méthodes de, de terrain. Euh, tout d'abord des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés avec 46 personnes qui travaillent sur le paysages. Ça nous a servi pour analyser les représentations des dynamiques paysagères, donc à la fois l'augmentation du couvert la forestier, mais aussi euh, les dynamiques des paysages agricoles. On a également euh, réalisé une observation participante euh, qui nous a per permis, avec les entretiens semi-directifs, d'analyser les mécanismes sous-jacents au choix, plus spécifiquement sur la question des dynamiques des paysages agricoles. Et enfin, deux séances de jeux de rôle afin d'accompagner les acteurs vers des choix plus concertés, ici encore, sur euh, la question de la dynamique des paysages agricoles. Et en fait, vous pouvez voir que dans cette thèse, j'ai adopté deux types de postures, une posture compréhensive à travers les entretiens et l'observation participante, et une posture de recherche-action avec les jeux de rôle. Donc, j'en viens à la présentation de, des principaux résultats de, de recherche qui sont organisés... Euh, par les grandes questions que je vous ai présentées. Donc, premièrement, quelles sont les représentations des dynamiques paysagères euh, Ces résultats ayant fait l'objet d'une communication dans un colloque scientifique en 2018. Pour ce faire, on a réalisé 46 entretiens semi-directifs avec des, des acteurs ayant des profils variés. Euh, on les a intégralement retranscrits, puis je les ai euh, analysés, d'abord en caractérisant les représentations des dynamiques paysagères, en recensant les services et les disservices qui pouvaient être mentionnés de façon euh, implicite dans les entretiens, ainsi que les états de référence, et puis j'ai élaboré une typologie des représentations. Donc euh, ce graphique euh, représente euh, les, les services écosystémiques qui sont mentionnés par les, par les acteurs euh, au cours des entretiens. Donc ces services sont classés par, euh, par type de service et par paysage, donc les paysages forestiers, les paysages ouverts, les paysages intermédiaires, c'est-à-dire euh, les friches, les broussailles et les lisières et euh, la mosaïque paysagère, c'est-à-dire euh, un ensemble de ces différents paysages. Donc ce qu'on peut voir euh, dans ce graphique, c'est que ce, ces résultats de terrain nous amènent à nuancer le consensus euh, autour des paysages ouverts. D'abord on voit parce que les paysages forestiers fournissent un grand nombre de services, notamment d'approvisionnement comme le bois, mais aussi le gibier ou euh, l'herbe dans le cadre du peinturage euh, sur couvert forestier. Et également les paysages intermédiaires qui sont décrits dans la littérature comme majoritairement euh, fournisseurs de des services. Ici, on voit qu'ils fournissent aussi un grand nombre de services écosystémiques, comme euh, par exemple le, le miel euh, ou, euh, ou le bois par exemple. Euh, on voit aussi quand même qu'il y a une, culturelle, une référence culturelle aux paysages ouverts, puisque ce sont majoritairement eux avec la mosaïque paysagère les services écosystémiques culturels. Euh, donc cette, euh, ce recensement il est intéressant pour euh, mettre un peu euh, en confrontation les résultats qu'on trouve sur le terrain et ce qu'on peut lire dans la littérature, mais par contre on ne peut pas avoir une vision euh, de la divergence des représentations au sein des acteurs qu'on a rencontrés, et donc c'est pour ça qu'on a élaboré une typologie des représentations donc cette typologie euh, s'organise selon deux axes, Le, euh, donc c'est une typologie qui concerne euh, plus particulièrement la question de l'augmentation du couverture forestier. Et euh, la typologie s'organise selon deux axes, donc euh, les services écosystémiques fournis, euh, enfin mentionnés dans les entretiens. Et deuxièmement, la réponse apportée à ce euh, phénomène, il faut maintenir les bétages ouverts ou alors il faut tirer parti l'augmentation de la courbe. Donc, euh, il y a quatre euh, types de représentations qui, comme dans toutes les typologies, sont un peu caricaturaux et chaque acteur se positionnant dans son discours de façon beaucoup plus nuancée en fonction de l'espace considéré, du pas de temps, par exemple. Euh, donc, la première représentation euh, considère que l'augmentation de la forêt est la rupture d'un équilibre. Donc, c'est une représentation qui est majoritaire au sein de la population euh, rencontrée elle est portée par des éleveurs, des élus, les naturalistes les professionnels du tourisme et les techniciens d'environnement. Et en fait, elle considère que euh, l'augmentation de la forêt va dégrader la quantité ou la qualité des services écosystémiques, culturels et de régulation qui sont fournis par les paysages ouverts. Ces paysages formant un tout cohérent euh, voilà, à l'échelle du monde entre eux, des pelouses, des prairies permanentes, des villages et des masses qui sont organisés de façon euh, traditionnelle. La deuxième représentation, euh, considère que l'augmentation de la forêt est une concurrence à la production agricole. Euh, elle est portée par les éleveurs et les techniciens agricoles. Elle a un certain nombre de points communs avec la représentation précédente. Euh, dans les deux cas, l'état de référence, c'est le minimum forestier, donc aux alentours euh, du milieu du 19e siècle. Et dans les deux cas, euh, la réponse apportée à ce phénomène est la même, c'est-à-dire qu'il faut maintenant les paysages ouverts. Et pourtant, ça ne va pas être le même type de paysages ouverts qu'ils vont chercher à, à, à valoriser, parce qu'ici, il va surtout s'agir de préserver le service écosystémique de fourniture de foin et d'herbe qui vont être fournis par les pelouses, les prairies permanentes, mais aussi les prairies temporaires. Euh, les deux autres représentations considèrent qu'il faut tirer parti de l'augmentation de la forêt. Donc, euh, la première, parce que à terme, il peut s'agir de l'enrichissement de la biodiversité, euh, parce que la forêt, euh, si elle évolue euh, grâce à une gestion écologique, elle va fournir un grand nombre de services écosystémiques culturels. Euh, C'est une représentation qui est portée par les forestiers du secteur public et aussi euh, les naturalistes et qui, pour le coup, prend pour état de référence le maximum forestier, c'est-à-dire euh, l'état de l'écosystème antérieur à la mise en valeur de, euh, agricole du territoire. Et euh, la dernière représentation considère qu'il faut tirer parti de l'augmentation de la forêt par le biais d'une gestion économique euh, qui va être vecteur de développement euh, dans la région grâce à la valorisation du service écosystémique euh, de bois. Donc, ce qui nous intéresse dans cette typologie, c'est euh, tout d'abord euh, de montrer euh, un regard d'intérêt autour de la forêt, donc, euh, qui se justifie tant en point de vue économique que écologique, et qui semble assez relativement nouveau sur le, le territoire. Euh, et euh, d'autre part, ce qui nous intéresse, c'est de montrer aussi les différentes représentations qui peuvent y avoir sous euh, la même posture. Il faut maintenir les paysages ouverts. Et en fait, derrière ce, cette phrase qui peut paraître consensuelle et fédératrice au sein du territoire, il va y avoir différentes représentations de ce que doit être un paysage ouvert. Et on voit bien que ce sont les prairies temporaires qui vont cristalliser ces, ces débats, puisque dans un cas elles sont très productives en services écosystémiques, tandis que dans l'autre, elles vont être considérées comme beaucoup plus pauvres en services écosystémiques si on les compare par exemple à des pelouses ou à des prairies permanentes. Donc finalement, euh, si on se réfère à la théorie euh, de Poli, on peut parler ici d'un double glissement de l'état de référence. Tout d'abord avec une nouvelle légitimité des paysages forestiers. Euh, ici une citation illustrative d'un forestier qui nous dit tout le monde s'émeut devant les paysages du beau, si on dit que c'est beau, c'est la nature. Moi je dirais l'inverse, c'est complètement artificiel. Donc lui prend pour état de référence euh, le maximum euh, forestier, euh, antérieur à la mise en valeur agricole du territoire, et il met en, valeur, en en évidence sa naturalité par opposition à des paysages ouverts qu'il considère majoritairement euh, artificiels. Et la deuxième euh, risque de crispin de référence, c'est une habituation à l'intensification des paysages agricoles. Donc, euh, à titre d'exemple, on peut prendre cette citation d'un éleveur qui nous dit une propriété qui était à grand-oncle. Il vivait carrément à l'ancienne, il n'avait pas fait intervenir de pelle euh, mécanique pour favoriser le passage du tracteur. On a fait du dérochage et on a capté des sources. Donc, euh, lui, euh, il va réaliser une suite d'aménagements ponctuels euh, sur ces parcelles, donc du dérochage et du drainage. Et en fait, c'est la suite de ces successions euh, ponctuelles qui peut, euh, à terme, créer une habituation à l'intensification des paysages agricoles puisque ces changements vont être insidieux et très étalés dans le, dans le monde. Euh, en conclusion de cette première partie, on peut dire que tout d'abord le consensus autour des paysages ouverts est annoncé, car montre qu'il y a une diversité des représentations des dynamiques paysagères. Deuxièmement, on peut parler d'un double glissement de l'état de référence, avec une nouvelle légitimité des paysages forestiers d'une part, et d'autre part un risque d'habituation au changement des paysages agricoles. Et enfin, on peut parler d'un déplacement de, dans les débats autour du paysage, donc on a euh, toujours cette opposition duale entre les paysages ouverts et les paysages forestiers, mais on a surtout une mise en débat des caractéristiques des paysages ouverts, donc c'est-à-dire des paysages ouverts, oui, mais lesquels Et c'est cette question que euh, nous avons poursuivie dans les deux autres parties de notre présentation. La deuxième partie est consacrée à l'analyse des mécanismes sous-jacents sous aux choix qui sont liés aux dynamiques paysagères. Et euh, ces résultats ayant fait l'objet d'une publication euh, acceptée dans la revue euh, développement durable, etc. Donc, j'ai mobilisé de, de nouveau euh, le corpus des 46 entretiens semi-directifs, que j'ai complété par euh, l'observation participante euh, du séminaire de terrain du Conseil scientifique du Parc national, donc, qui a réuni euh, des chercheurs, des agents du Parc. Euh, et euh, nous sommes allés à la rencontre d'agriculteurs afin de parler de euh, l'évolution des paysages agricoles et de l'impact des, des pratiques sur euh, ces paysages. Euh, J'ai analysé ces matériaux, euh, une fois encore, avec le logiciel Elvigo, en identifiant un enjeu paysager, les services écosystémiques impactés, les acteurs concernés, et puis en réalisant euh, l'analyse des trois I, donc euh, les intérêts, les institutions et les intérêts. Donc, on voit que euh, les paysages ouverts euh, du Mont-Losère fournissent euh, un certain nombre de, de services écosystémiques, comme des services écosystémiques d'approvisionnement de foin, d'herbe ou de miel, des services écosystémiques culturels comme des euh, activités de loisirs, la valeur esthétique et patrimoniale des paysages, la valeur existante de la biodiversité, et des services de régulation comme la régulation des l'érosion ou la qualité de l'eau, qui vont bénéficier à différents acteurs, comme vous pouvez voir euh, ici. Et les pratiques de dérochage et de retournement péri vont avoir un impact sur ces services écosystémiques. Donc, ils visent très clairement à optimiser le, le service écosystémique de foin, mais de façon corollaire, ça, ça peut, dans, certains, dans la majorité des cas, dégrader d'autres services écosystémiques. Euh, ce sont les agriculteurs donc, qui, par leurs pratiques, euh, vont avoir un impact direct sur ces services écosystémiques, tandis qu'il va y avoir des acteurs intermédiaires qui vont pouvoir euh, autoriser ou interdire certaines de ces pratiques notamment le parc national dans la zone cœur du Si on regarde l'analyse des intérêts, on voit qu'on va euh, observer des conflits d'intérêts. Euh, du fait que ces services écosystémiques sont antagonistes, euh, ça peut être des conflits d'intérêts entre deux acteurs, par exemple un éleveur qui va faire des dérochages euh, pour euh, mécaniser ses parcelles, euh, ce qui peut impacter des professionnels du tourisme qui vont considérer qu'il y a une dégradation de, des paysages, qui euh, sont euh, importants pour leur activité euh, économique. Mais ça peut être également des conflits d'intérêts internes à une institution, par exemple le Parc national, qui va chercher en même temps à préserver une activité agricole au sein du territoire et donc à permettre à l'éleveur de continuer, d'atteindre l'économie du rochère, et en même temps à préserver euh, la valeur d'existence de, de la biodiversité. Euh, en ce qui concerne l'analyse des institutions, euh, donc, euh, dans la zone cœur du parc, euh, les, les pratiques de déranchage et de retournement de prairie sont soumises à autorisation. Donc, ce sont des autorisations euh, qui sont demandées par les agriculteurs. Des agents du parc euh, accompagnent les, les agriculteurs pour l'élaboration de leurs projets, puis c'est soumis à, à avis des différents services du parc, c'est soumis également à avis du conseil scientifique, et puis l'autorisation est donnée par, euh, par la direction du parc. Donc on voit que euh, tous travaux agricoles confondus, qui peuvent euh, concerner des dérochages, des retournements de prairies, mais aussi par exemple la destruction de, de murets, euh, entre 2015 et 2018, à l'échelle du parc national, donc le mont Lozère plus les trois autres massifs, il y a eu 66 arrêtés et un refus, donc arrêtés autorisation. Donc ça peut paraître un chiffre fort, mais c'est aussi le, le témoin du travail qui est fait en amont des demandes d'autorisation pour accompagner les agriculteurs à concevoir un projet qui soit plus acceptable par le parc. Et quand on analyse un peu ces documents, on voit que le parc s'inscrit dans la recherche d'un compromis entre des services écosystémiques. Donc, ces services écosystémiques qui paraissaient antagonistes, il va chercher à les rendre compatibles, soit en donnant des préconisations en termes de pratique, soit en donnant des préconisations en termes de localisation de ces travaux ou de période. Euh, on voit cependant que c'est des, des autorisations qui sont données à l'échelle de la parcelle et de façon ponctuelle. Et donc, il peut y avoir un risque d'effet de seuil et d'irréversibilité. C'est-à-dire que même si l'effet de ces pratiques à l'échelle de la parcelle ne va pas avoir des impacts écologiques énormes, c'est la succession de ces petits travaux qui peut avoir un effet à l'échelle du paysage, et notamment dans le cas du dérochage, des effets irréversibles. Et enfin, l'analyse des entretiens montre que certains acteurs considèrent que leurs intérêts ne sont pas forcément pris en compte dans ces procédures d'autorisation. Et enfin, en ce qui concerne l'analyse des idées, on voit que sous-jacent à ces débats sur euh, les dérochages et les retournements de prairies, il y a deux idées des relations entre l'humain et la nature qui se confondent. Euh, la première, c'est un discours qui est très majorita majoritairement perçu, euh, porté par les éleveurs, et qui disent qu'en fait ces euh, paysages du Molesère, ils ont été de tout temps façonnés par l'homme, qu'il est normal que l'homme ait une action euh, d'aménagement sur son territoire, et que donc les pratiques de dérochage et de retournement de prairies s'inscrivent tout à fait dans la continuité du travail euh, des anciens. Tandis que d'autres personnes, notamment des naturalistes ou des professionnels du tourisme, craignent une rupture dans une relation entre l'humain et la nature qui était considérée comme harmonieuse et qui, du fait de l'effet de ces pratiques, peut être remise en question. Donc finalement, on peut réfléchir au rôle de l'état de référence dans les choix et à travers cette citation d'un agent du parc qui dit euh, dans, une, dans une autorisation qui dit « Il est inquiétant de voir les demandes de dérochement se généraliser, ce qui entraîne une perte lente mais inéluctable des paysages caractéristiques du mose Malheureusement, la demande du pétitionnaire soulignant son besoin d'autonomie foragère nous conduit à ne pas pouvoir refuser cette autorisation. » Donc, On voit ici que l'état de référence il est assez bien défini, donc c'est les paysages caractéristiques, en référence notamment à, à la charte, par exemple, qui définit ces paysages. On voit aussi le risque d'un glissement de l'état de référence à travers la perte lente mais inéluctable mais on voit aussi que dans, la, dans les faits, il est difficile de rendre cet état de référence opérationnel. Euh, tout d'abord parce que euh, les besoins de l'éleveur d'atteindre l'autonomie fourragère sont considérés comme légitimes. Et aussi, il peut être difficile de rendre euh, cet état de référence concret et de pouvoir s'appuyer sur, sur lui pour euh, faire des choix. Donc, En conclusion de cette deuxième partie, on peut dire que l'évolution des paysages ouverts met à jour les antagonismes entre le services écosystémiques et les conflits d'intérêts qui en découlent. On peut dire aussi que les paysages de référence sont mobilisés comme une finalité dans les projets de développement, mais qu'ils sont peu abordés en tant qu'objet de concertation. Et euh, ça nous a donné envie, dans la suite de la thèse, de mettre en débat l'état de référence euh, à, tra à travers notre démarche de, de recherche-action autour du jeu de rôle, qui vise à accompagner les acteurs vers des choix de concert. Euh, ces résultats, ils ont fait l'objet d'une communication dans un colloque scientifique en 2019 et d'une publication dans la revue Sustainability en 2019. Donc on a conçu et analysé les effets du jeu de rôle qui s'appelle le jeu Sécolos. Donc pour le concevoir, on s'est appuyé sur le corpus d'entretien en son directif, euh, l'observation participante On a complété avec des entretiens directifs, avec des scientifiques et des experts pour pouvoir calibrer le jeu, et on a modélisé les interactions socio-écologiques sur le monde on a animé deux sessions de jeu euh, avec différents acteurs, donc des élus, des élus, des éleveurs et des agents de parc. Et on a analysé l'effet de ces sessions sur les, les apprentissages. Donc, vous avez ici euh, une représentation du modèle Sécoloz, qui est un modèle simple des interactions socio-écologiques sur le monde de Donc, vous avez ici quatre types d'écosystèmes les parcours fermés, les parcours ouverts, les périphériques permanentes et les périphériques ouverts qui vont fournir certains services écosystémiques qui vont bénéficier à différents acteurs, donc des agents du parc, des différents services du parc, des élus et des agriculteurs. Ces écosystèmes ne sont pas statiques, ils peuvent varier d'un écosystème à l'autre, euh, en fonction des pratiques des agriculteurs, et ces pratiques sont elles-mêmes soumises à autorisation ou interdiction des agents du parc. On a transformé ce modèle en un jeu, donc il se présente sous la forme d'un jeu de plateau, euh, donc les différents cas représentent des différents écosystèmes. Et il y a différents services écosystémiques qui sont représentés euh, dans le lieu, donc matérialisés. Le foin, l'herbe, la satisfaction des touristes, la valeur patrimoniale des paysages et la présence de cailloux, euh, la qualité de l'eau potable et la valeur d'existence de la biodiversité à travers deux espèces d'oiseaux. De et chacun de ces services écosystémiques a un indicateur qui va varier au cours de la partie. Euh, il y a sept joueurs, donc euh, quatre éleveurs vont devoir nourrir leurs troupeaux et qui vont pour cela euh, pouvoir modifier le plateau de jeu à travers euh, leurs actions. Il y a trois agents du parc national, donc l'agent en charge du tourisme, qui va devoir garantir la satisfaction des touristes. Il va devoir aussi, euh, tout comme l'agent en charge de l'agriculture, maintenir le parcours vert. Et enfin, euh, l'agent en charge de la biodiversité, qui va devoir préserver deux espèces d'oiseaux. Et euh, ces trois agents vont devoir, euh, ensemble, accorder ou refuser les permis, et à jouer des MH. Euh, donc une session de jeu, c'est conçu comme un aller-retour euh, entre une situation réelle et une situation simulée euh, à travers le jeu. Euh, donc, Tout d'abord, on a un briefing qui permet d'expliquer euh, l'intérêt du jeu et de faire rentrer les, les joueurs dans le, dans le jeu. On a ensuite trois à cinq tours de jeu, donc, euh, où les agriculteurs demandent euh, des autorisations, euh, les agents du parc euh, les autorisent ou les refusent. Les agriculteurs vont pouvoir faire euh, le pâturage, la récolte pour alimenter leur tournoi. Il y a aussi des aléas et l'embroussaillement sur lesquels les joueurs ne peuvent pas, pas maîtriser. Et enfin, de chaque tour de jeu, on fait un bilan collectif des indicateurs des services écosystémiques et de la situation des différents joueurs. À la fin du jeu, le debriefing permet de tirer un renseignement collectif de cette situation simulée. Donc, quand on analyse les sessions des jeux de rôle, on peut identifier quatre types d'apprentissage. Le premier, c'est une meilleure prise de conscience des interdépendances. Euh, donc que ce soit des interdépendances entre les agents du parc, entre les agents du parc ou entre les éleveurs. Euh, par exemple, on a vu que le jeu permettait de mettre en avant le fait que euh, les éleveurs sont interdépendants vis-à-vis -vis de la production de certains services écosystémiques. Par exemple, le tarier prés, qui est une espèce d'oiseau emblématique. Euh, euh, elle ne peut être fournie que s'il y a un certain nombre de cases euh, contiguës de prairies euh, permanentes. Et que donc, il va s'agir pour les éleveurs, s'ils veulent préserver ce service, d'élaborer une stratégie collective. Et le jeu permet aussi d'identifier les freins à ces élaborations de stratégies collectives. Le jeu permet aussi de favoriser la compréhension mutuelle. En fait, dans le jeu, on a échangé des rôles, c'est-à-dire que les vrais éleveurs ont joué des rôles d'agents du parc, et inversement. Euh, le jeu a d'abord permis aux gens d'exprimer le besoin d'être compris. Ça a aussi permis, grâce à l'échange de rôles, d'expérimenter les difficultés des autres et euh, leurs contraintes. Et en fait, ils ont euh, bien souvent composé des, des situations difficiles, voire des situations d'échec dans le jeu. Euh, ce qui a permis euh, l'ouverture vers un nouveau type d'échange qui est basé sur la reconnaissance de la vulnérabilité et des doutes de chacun, avec par exemple des éleveurs qui ont pu exprimer des doutes sur euh, la viabilité de leur exploitation euh, économique ou des agents de part qui peuvent exprimer des, des doutes sur... Euh, la cohérence de certaines politiques publiques. Le jeu a aussi permis de réfléchir à la gestion des incertitudes. Euh, donc dans le jeu, on a reproduit une situation d'incertitude en donnant un niveau d'information euh, pas, pas total aux joueur, qui ne pouvait pas toujours anticiper euh, l'effet de leurs actions. Ça nous a permis de distinguer trois types d'incertitudes. Tout d'abord, euh, le manque de connaissances empiriques ou théoriques sur le fonctionnement du socio-écosystème. Deuxièmement, le manque d'accès à l'information, c'est-à-dire que la connaissance existe mais elle est mal partagée par les différents acteurs du territoire. Et enfin, les ambiguïtés, c'est-à-dire différentes interprétations d'un même phénomène concret qui, lui, n'est pas contesté. Et le fait de distinguer ces différentes incertitudes, ça nous a permis de discuter sur la gestion des incertitudes dans la situation réelle. Euh, enfin, euh, donc dans le jeu, on a reproduit euh, de façon très simplifiée le fonctionnement habituel du système d'autorisation et ça nous a permis euh, de discuter de modalités de gouvernance alternatives. On a pu d'abord euh, collectivement pointer les limites euh, de ce système et réfléchir à une gouvernance qui soit, euh, enfin, soit collective et non pas individuelle agriculteur par agriculteur, qui soit à l'échelle du paysage et non pas à l'échelle de la parcelle s'inscrivent sur le temps long et qui ne soient pas de façon ponctuelle et bien évidemment on a aussi parlé des, des limites qui existaient aujourd'hui pour mettre en place une telle une telle cohérence donc finalement on voit que c'est vraiment la combinaison entre un concept celui de service écosystémique et un dispositif le jeu de rôle qui a permis de favoriser ces apprentissages et de mettre en débat l'état de référence donc euh, je vous propose euh, des citations un peu illustratives pour montrer comment l'état de référence a été débattu lors des sessions de, de jeu. On a tout d'abord un éleveur qui nous demande qu'est-ce qu'il faut garder aujourd'hui Les terrasses, les béales, tout ça c'est artificiel. Qu'est-ce qui empêche qu'on fasse de l'artificiel qui dans 200 ans soit considéré différemment Donc Pour cet éleveur, l'état de référence peut avoir une valeur descriptive, mais il n'y aura pas une valeur normative, c'est-à-dire que les paysages ont vocation à évoluer en fonction de l'action humaine et notamment de l'action de l'agriculteur. Et Pour lui, ce n'est pas... C'est pas un problème. On a également un agent du parc qui pointe très clairement le risque d'un glissement d'état de référence et qui nous dit que le paysage est en train de changer vraiment. Au départ, c'était des parcelles, maintenant, c'est des camps entiers où il n'y a plus de rochers. Là, on voit très bien ce, ce phénomène. Et euh, un éleveur qui dit que dans la réalité, on ne peut pas retourner une prairie par rapport aux règles du parc. Toutes mes parcelles sont en zone d'intérêt communautaire. Donc lui, euh, il pointe au contraire euh, le caractère fixiste qu'il enfin, qui ressent. Dans la gestion des paysages et qui est liée à l'existence de différents personnages. Donc, en conclusion de cette troisième partie, on peut dire que l'expérience sécoleuse valide l'hypothèse qu'un jeu de rôle basé sur la notion de service écosystémique permet de favoriser les apprentissages. On peut dire aussi que le jeu de rôle nous a semblé un moyen efficace pour opérationnaliser le concept de service écosystémique. Et enfin, nous avons proposé une mise en débat de l'état de référence et en particulier la question du glissement de l'état de référence, de la naturalité et du rôle de l'état de référence dans le gouvernement des paysages. Euh, J'en viens maintenant aux discussions et les perspectives. Donc, tout d'abord, un retour sur le concept de service euh, écosystémique. Donc, euh, comme je vous avais dit, on l'a mis à l'épreuve dans le cadre de cette thèse. Donc, on se laisse maintenant le temps de porter un regard plus critique. Donc, euh, tout d'abord, euh, les apports concept dans la thèse. Donc, au cours de la thèse, il a été mobilisé de façon différente. Pour l'analyse des représentations, ce qui nous a intéressé, c'était de dépasser la dualité entre paysage ouvert et paysage forestier. On met bien à jour, à travers l'approche par écosystème, les différentes représentations qu'il peut y avoir derrière les paysages ouverts. Et, euh, et voilà, par exemple, les prairies, on a bien montré avec l'exemple des prairies permanentes qui pouvaient être perçues de façon différente selon les, pays, selon les représentations. En ce qui concerne l'analyse des jeux d'acteurs, euh, on a montré les antagonismes qui pouvaient paraître entre services écosystémiques, donc notamment euh, dans la littérature euh, touristique par exemple, mais aussi dans des documents de gestion, on a une image assez harmonieuse, assez en synergie de ces paysages ouverts, qui serait un peu le lieu d'expression de, de relations harmonieuses entre l'humain et, et la nature. Et avec l'approche par service écosystémique, on montre aussi qu'il y a des antagonismes et que même sur ces paysages-là, il va s'agir de faire des choix et qu'en raison des intérêts différents des acteurs, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et enfin, en ce qui concerne la démarche du jeu de rôle, le concept de service écosystémique nous a, permis, nous a aidé à modéliser les interactions socio-écologiques. Et l'intérêt de ce concept par rapport à un autre, c'est par exemple de mettre en présence des éléments aussi différents que la qualité de l'eau, la valeur culturelle des paysages ou la production de points, a euh, titre personnel, c'est aussi grâce au concept de service écosystémique que j'ai pu euh, travailler en équipe euh, grâce à l'intégration dans un projet de recherche, euh, dans différents réseaux. Euh, aussi un, ça a été aussi un point de départ dans un partenariat avec le parc. Donc, pour moi, c'était positif, mais ça a pu être aussi euh, source de frustration. Et notamment, il y avait certains aspects que j'avais envie d'approfondir et qui me semblaient euh, être limités par ce choix conceptuel qu'on avait fait au départ. Euh, notamment sur la question des, de la métaphore. Donc la métaphore, c'est les représentations de la relation entre l'humain et la nature. Et en fait, de choisir le concept de service écosystémique, ça nous a placé dans une certaine métaphore, qui est une relation utilitariste et anthropocentrée de, de l'humain vis-à-vis de la nature. Et euh, ce n'est pas la seule représentation qu'on trouve, C'est pas la seule métaphore que vous trouvez dans la littérature. Et en fait, ce qui m'aurait paru intéressant et une piste à creuser, ce serait de voir comment ces différentes métaphores se retrouvent en présence concrètement sur le terrain et comment elles peuvent expliquer certains enjeux ou certains conflits sur le terrain. En ce qui concerne la question de l'état de référence, on y a contribué de plusieurs façons. Premièrement, on a validé la théorie du glissement de l'état de référence et par rapport à la typologie des Bapwars, on peut se dire que sur le monde des il y a un aveuglement du changement, c'est-à-dire que certains acteurs continuent à se référer à l'état d'un écosystème, alors même que cet écosystème a changé et que ces changements ne semblent pas bien perçus par la population. Euh, en ce qui concerne la construction d'un état de référence, donc il y a une typologie qui est faite par Kelty et qui met en évidence quatre, euh, quatre facteurs, donc les facteurs liés à l'expérience, les facteurs liés à l'évolution plutôt génétique les facteurs liés à la culture et les facteurs liés à la mémoire. Et nous, on montre l'importance de la mémoire, mais surtout de la culture. Et en fait, on voit que ces normes culturelles, elles semblent avoir beaucoup d'inertie, parce que les paysages, finalement, sur le Mont-Nosaire, à l'échelle de 150 ans, ils ont énormément changé. Mais que cette référence culturelle aux au paysage ouvert, elle, elle est toujours là. Donc il y a donc une forte inertie. Et enfin, il y avait plusieurs auteurs qui avaient pointé euh, le besoin de mettre en débat l'état de référence, notamment Davoudot qui a travaillé sur les... Et la Loire, euh, armoricaine, et qui a montré que ces états de, ré de référence étaient différents et qu'il serait vraiment intéressant de mettre en place un, une démarche de recherche-action. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on a fait à travers le cas du, du Mont-Loser, d'avoir mis un débat très profond. Euh, et enfin, je voudrais euh, revenir sur, euh, sur la généralisation possible à travers le cas du mont Donc C'est un massif qui est relativement euh, petit, mais qui peut être riche d'enseignement pour euh, les territoires euh, de montagne euh, en Europe, notamment en France. Tout d'abord, comme dans les autres zones de montagne, les paysages ouverts font l'objet d'une patrimonialisation, mais ici elle est particulièrement forte, notamment avec le classement UNESCO qui a une forte valeur symbolique sur le territoire et en termes de renommée reconnaissance internationale. Comme tous les territoires de montagne, le mont Lozère c'est un endroit multi acteurs et multi enjeux mais ici c'est exacerbé aussi avec un parc national qui est le seul à être habité en zone cœur toute l'année. donc il y a en même temps un fort degré de conservation de patrimoniale et en même temps euh, le besoin de maintenir une population et une activité sur euh, le territoire. Et enfin, euh, on voit que les choix, euh, grâce à cette procédure d'autorisation, euh, les choix sont en même temps très encadrés et formalisés à travers euh, cette procédure. Euh, donc en guise de conclusion, je voudrais revenir sur la proposition euh, qui m'a guidé tout au long de la tête, donc euh, mettre en débat euh, l'état de référence. Euh, tout d'abord, euh, en analysant les représentations des dynamiques paysagères, euh, on a montré euh, qu'on pouvait dépasser cette question de la fermeture des paysages qui donnait une vision très duale des paysages ouverts versus des paysages fermés et qui avait vraiment le besoin de mettre en débat les caractéristiques euh, des paysages ouverts, euh, tant sur le terrain que d'un point de vue plus théorique. Euh, ça nous a mené à analyser les mécanismes sous-jacents euh, euh, aux choix liés aux dynamiques paysagères. Et on a montré que l'état de référence était difficile, même s'il existait et même s'il était bien formalisé dans le cadre des de documents de gestion du parc, par exemple, il pouvait être difficile de le rendre opérationnel. Et c'est pour ça qu'on avait proposé un jeu de rôle pour mettre en débat collectivement l'état de référence. Euh, en termes de perspectives de, re de recherche et d'action, donc tout d'abord euh, sur le terrain, euh, vous pourrez accompagner la mise en œuvre du jeu de rôle et son inscription dans un dispositif de plan de gestion. Donc, c'est-à-dire que pour les apprentissages qu'on a mis en avant s'inscrivent dans la durée, réaliser euh, cette action à travers la poursuite du partenariat avec les partenaires humains. J'en ai par parlé, euh, approfondir la question des métaphores, donc pour sortir un peu de cette métaphore des services écosystémiques et explorer euh, d'autres ouvrages, notamment en mettant en regard euh, ce concept de service écosystémique et ceux d'Augustin Berg, par exemple, en géographie euh, culturelle. Et enfin, euh, explorer une piste qui m'a paru très intéressante, mais que, que j'aimerais poursuivre à l'avenir, c'est explorer la thématique de l'héritage dans la légitimation d'actions paysagères. C'est-à-dire que euh, tout, beaucoup d'acteurs euh, se réfèrent à, à la volonté de préserver un héritage, mais de différentes façons. Et donc je pense que euh, les matériaux que j'ai déjà récoltés pourraient être euh, explorés dans cette euh, voie. Euh, avant de finir, je voudrais d'abord remercier mes deux encadrants, donc Cécile Barnaud et Raphaël on a fini cette thèse dans trois pays différents. On avait trois fuseaux vrais pour l'escape, mais j'ai quand même été euh, hyper bien la les de donc je euh, les remercie énormément. Euh, les membres du jury qui se sont déplacés de loin pour euh, porter un regard euh, sur mon travail. J'ai déjà beaucoup apprécié le dernier rapport, mais je suis sûre que les questions qu'on aura seront aussi un, un moment très intéressant et riche. Euh, le Parc national des Cévennes, donc qui était euh, partenaire euh, financier, mais surtout euh, avec qui on a, on a beaucoup travaillé, donc les agences qui font Garnier puis toute l'équipe. Euh, du Parc National, euh, d'une bien sûr, donc euh, l'unité dans laquelle j'ai passé euh, deux ans et demi, le CEF à Montpellier où j'ai fini ma thèse avec des euh, représentants ici aussi, et euh, ma famille, tout le reste. Euh, je vous remercie et je suis très euh, contente de pouvoir euh, continuer ces, ces échanges avec vous.